J'accueille pour cette nouvelle séquence deux nouveaux invités du CNAM. Monsieur Gaillet, vous êtes directeur pédagogique du Conservatoire National des Arts et Métiers de Haute-Normandie. Pouvez-vous nous parler de votre structure Oui, bien sûr. Merci Cathy. Je pourrais être intéressable sur le CNAM, je vais essayer d'être succinct. Le Conservatoire National des Arts et Métiers est une vieille institution, née en 1794 par l'abbé Grégoire, euh, sous tutelle du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche avec trois grandes missions. Une mission qui est la formation professionnelle des adultes tout au long de la vie. Deuxième mission euh, qui est dédiée à la culture scientifique et technique et une troisième mission corollaire euh, qui va être euh, la diffusion de cette culture scientifique et technique. Au-delà de ça, euh, le CNAM euh, cède en chiffres 8100 000 élèves, 1800 formations, 158 centres d'enseignement qui maillent le territoire français et plus de 40 implantations à l'étranger. En termes de public, ainsi que de modalités pédagogiques, eh bien, deux grandes écoles qui viennent structurer cette offre de formation, allant de bac à bac plus 8, l'école Management de la Société et l'école Sciences Industrielles et technologies de l'information. Pour les publics, ils sont dits en activité. Nous adressons donc à des salariés, à des fonctionnaires, à des professions libérales, mais également à des personnes sous statut d'emploi, sous statut de demandeur d'emploi, pardon, ainsi que quelques étudiants. Au travers de plusieurs modalités pédagogiques qui vont être les cours du soir, du lundi au vendredi soir et samedi matin, leur temps de travail, où on capitalise des unités d'enseignement pour pouvoir obtenir un diplôme. C'est également l'enseignement à distance, nous sommes en plein euh, sur le sujet au niveau de cette solution distancielle qui est présentée aujourd'hui. C'est de l'alternance également, euh, et l'alternance... Sous contrat d'apprentissage, contrat de professionnalisation, période de professionnalisation. Ensuite, il y a la VAE euh, sur laquelle je ne m'étendrai pas euh, aujourd'hui. S'agissant des publics, nous sommes intéressés à un de nos publics euh, qui est euh, aujourd'hui sous contrat de professionnalisation dans le cadre d'une licence troisième année, gestion des ressources humaines. Et nous avons euh, présenté euh, cet enquêteur à ce public pour appréhender finalement la manière dont il euh, s'emparait de cet enquêteur. Nous allons maintenant voir trois témoignages à la suite. Alors je trouve que l'Emploi Store est euh, formidable parce que c'est un outil euh, très moderne. Ça bouscule euh, l'image de, de Pôle emploi. Aujourd'hui, on peut euh, s'évaluer par des entretiens, avoir accès à des entretiens euh, en ligne. C'est euh, effectivement euh, totalement euh, innovant. J'aime beaucoup Emploi Store, je trouve que c'est vraiment très simple d'utilisation, donc ça peut apporter beaucoup de choses au niveau formation. L'Emploi Store permet pour les personnes qui sont en reconversion professionnelle ou qui cherchent éventuellement dans quel secteur d'activité se diriger. Cette application permet de se découvrir, de se conforter, éventuellement aussi dans le, dans le chemin à suivre. Je suis actuellement en licence GRH, donc en partenariat avec le CNAM, en contrat pro. En tant en futur RH, je pense utiliser l'outil Emplaster, notamment pour les questions que je peux me poser sur la rémunération, euh, l'affiche d'un poste quelconque, le recrutement, euh, le compte personnel de formation. C'est un outil très pertinent. Alors je ne connaissais pas les mots auparavant. J'ai été très surprise de voir qu'on pouvait être contacté par un DRH à la suite d'un MOOC et je trouve ça relativement extraordinaire qu'on puisse se former via le site sur une palette relativement étendue et par des organismes très sérieux tels que le CNAM, tels que Polytechnique qui sont quand même des établissements très réputés. Je vais faire un petit peu la promotion d'Emploi Store autour de moi, autant que par mes collègues, que par mon directeur, de façon à, à diffuser l'information et faire connaître en fait ce service. C'est un outil très innovant, c'est en rapport avec la génération Y. En un mot, l'Emploi Store, c'est un outil moderne. Clément Théodore, vous êtes formateur CNAM, mais également directeur de ressources humaines. Que pensez-vous de l'emploi store Bonjour Cathy, euh, tout d'abord euh, en tant que formateur PNAM hein, auprès des licences RH euh, et également du titre RRH-RNCP2, euh, deux intérêts majeurs. Euh, le premier intérêt c'est euh, d'optimiser euh, la gestion des ressources humaines et permettre à, à nos apprenants euh, de leur fournir les outils pour qu'ils puissent, à terme, dans leur carrière professionnelle, optimiser la gestion des ressources humaines en cours d'emploi, mais également, en tant qu'apprenants, de leur permettre d'éviter la case pour l'emploi ou service public de l'emploi. Donc ça leur permet de capitaliser des compétences et d'éviter naturellement d'être demandeurs d'emploi trop longtemps entre la fin de leur formation et leur premier emploi. Donc ça, c'est la première chose. Euh, en second temps, en tant que directeur général adjoint euh, de l'association près de la bataille, 270 salariés, euh, notamment en charge des ressources humaines, je vois un autre intérêt, c'est euh, pour la mise en œuvre de la loi du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle. Euh, sur trois points, notamment le conseil en évolution professionnelle, euh, le CPF et l'entretien professionnel hein, qui devient biannuel, et sur lequel nous sommes en responsabilité de pouvoir proposer à nos salariés des outils pour euh, guider leur évolution professionnelle tout au long de leur vie. Euh, pour les apprenants PNAM, j'y reviens, euh, l'outil objectif candidature euh, de l'APEC me semble être un très bon outil pour leur permettre d'optimiser leur CV et d'avoir un accompagnement d'un consultant. Pour nos salariés, euh, pour l'emploi, édite euh, à la fois euh, des quiz qui permettent de viser et de regarder un peu les intérêts professionnels du salarié qui serait éventuellement en mutation ou en, euh, en changement de poste, en objectif de changement euh, d'orientation professionnelle. Et euh, c'est vrai que Pôle emploi et l'Emploi Store permet euh, d'accompagner à la fois apprenants, à la fois demandeurs d'emploi, mais également salariés, et ce qui est très important à mon avis en tant que directeur des ressources humaines, euh, de pouvoir promouvoir cet outil euh, Emploi Store au sein de l'ensemble de notre encadrement proximité. Monsieur Gaillon, le témoignage de monsieur Théodore me paraît très intéressant. Quelle est votre vision en tant que représentant d'une organisation évoluant dans la formation professionnelle continue Bien, chère Cathy, euh, j'abonde complètement à ce qui vient d'être euh, évoqué. Euh, si vous me permettez euh, l'analogie euh, avec le CNAM, euh, il y a une phrase latine qui nous définit assez bien, euh, qui est « Docket omnes ubique. Il enseigne euh, à tous et partout. Et il me semble que dans l'esprit, l'employateur euh, permet cela. C'est-à-dire qu'il euh, vient essayer de tenter euh, de toucher tout à chacun euh, au niveau de ses besoins à tout moment. Et lorsque je dis à tout moment, euh, eh j'entends deux choses. À tout moment de la vie professionnelle d'un individu, qu'il s'interroge sur son projet professionnel, sur l'identification d'une formation, sur... Euh, son positionnement sur le marché du travail ou bien encore la préparation à un recrutement et euh, il vient s'adresser à lui comme on l'évoquait euh, euh, également euh, en tout temps parce que à toute heure de la journée ou de la nuit. Donc on est vraiment sur une solution distancielle qui permet cela. Euh, deuxième analogie que je me permettrai aussi, comme euh, finalement au CNAM, un individu euh, s'adressant au CNAM est face à une grande bibliothèque, une grande bibliothèque de savoir. Et pour moi, cette plateforme, euh, Emploi est aussi une grande bibliothèque de savoir évolutif euh, qui vont accompagner euh, cet individu. Ce que Monsieur Théodore disait euh, à l'instant, euh, j'abonde euh, également, puisque euh, évidemment que ça s'adresse à un public de statut sous statut de demandeur d'emploi, mais euh, ça va au-delà. Le public est beaucoup plus large. On le voyait, nous avons des étudiantes en formation initiale comme en formation continue, étudiants au sens large, hein, qui peuvent être intéressés par rapport à leur projection professionnelle. Nous avons tous ces professionnels qui forcément peuvent se voir étayer leur accompagnement et donc tous salariés, tout fonctionnaire, profession libérale peuvent être intéressés par cette solution. La fonction RH qui peut s'emparer de cette euh, formidable outil pour réussir à finalement aussi étayer cet accompagnement que j'évoquais. Et enfin, s'agissant de mon propre environnement professionnel, euh, le CNAM, eh bien, euh, réfléchissant au organisme de formation, il me semble que tout conseiller et conseillère formation euh, qui reçoit l'individu à un moment donné dans une logique AIOA, accueil, information, orientation, accompagnement, peut céder euh, de cet enquêteur pour continuer le travail avec l'individu. Dernier mot de fin. Euh, qui me tient à cœur, une très belle initiative, me semble-t-il, pour cet emploi-steur, innovante, moderne, on l'a entendu, je tiens à le redire, et surtout, puisque nous réalisons une mission de service public au travers du CNAM, eh bien, on ne peut que se féliciter de la mise en place de cette plateforme qui répond vraiment à un service public gratuit. Merci beaucoup, monsieur Gaillon et monsieur Théodore. Vous l'aurez compris, que l'on soit entreprise, candidat, personne en recherche d'emploi, centre de formation, l'Emploi Store, avec les services des acteurs privés et publics de l'emploi qu'il propose, apporte des solutions concrètes pour faire face à cette révolution numérique.